à vos questions sur comment gagner en qualité de vie et bien sûr en performance au sein de nos organisations, je voudrais aborder la question essentielle des relations nuisibles, c'est-à-dire comment pourrir en quelque sorte nos relations autour de nous et du coup avoir ces difficultés d'interaction qui vont se transformer par bah, beaucoup de soucis, beaucoup de perte de temps, d'énergie, parfois d'argent. Alors, pour aborder ce thème, vous dire un petit peu d'abord qui je suis et pourquoi cette, cette question me passionne. D'abord, il faut savoir que je forme et accompagne des centaines de personnes maintenant depuis plus de 30 ans et les gens viennent nous voir à travers des formations en ligne ou en pour justement accroître leur potentiel, c'est-à-dire leur capacité à interagir et à co-construire avec l'environnement quelles que soient les contraintes qui se présentent. Et on va savoir qu'on va repérer en tout cas à quel point les, les, les relations nuisibles, c'est-à-dire les relations, on va le voir, critiquantes sont, sont effectivement des, des pièges très, très importants. Malheureusement, on s'apercevra que c'est assez facile de rentrer comme ça dans de la critique de soi, des autres, du monde. Ça ne demande aucune once de responsabilité et malheureusement, c est, c est, ça va nous desservir beaucoup. Et je crois qu'on ne se rend pas toujours compte à quel point. Et dans nos organisations, dans nos entreprises, eh il faut savoir que c'est un des vecteurs évidemment de source de beaucoup de, de contraintes, de beaucoup de difficultés, euh, beaucoup de pertes, évidemment, de, de qualité de vie et bien sûr de, de, de performance. Donc euh, comment aujourd'hui être puissant pour, euh, pour au fond, euh, brûler, euh, déstructurer, euh, euh, dénigrer nos, nos, nos, nos relations et, et pourrir finalement nos, nos, notre vie et celle des autres. Ben c'est très, très simple. Euh, le premier point le plus important, c'est de mettre le focus sur ce qui ne va pas et de dire, de l'exprimer. Exprimer ce qui ne va pas. Un, mettre le focus sur ce qui ne va pas et l'exprimer. Vous pouvez expérimenter ça à la maison. Vous pouvez expérimenter ça dans n'importe quel service, dans n'importe quelle réunion. Euh, exprimer ce qui ne va pas d'accord et euh, Enfin, mettre le doigt sur ce qui ne va pas et l'exprimer. Et euh, en plus de ça, reprocher, c'est la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est reprocher aux gens qui sont autour de vous, bah, c'est problèmes. Donc, euh, mettre le focus sur ce qui ne va pas et le dire. Et ça, malheureusement, ça, ça, ça vous bousille complètement les, les, les relations. Euh, pourquoi Parce que ça va engendrer euh, dans la psychologie des personnes la plupart du temps, eh bien, des phénomènes de défense. Euh, alors, soit les gens ne diront plus rien parce qu'ils bah, se sentent critiqués, ils se sentent éteints, ils sont, euh, Vous avez brûlé leur, leur flammes, en fait, en quelque sorte vous avez soufflé sur leur flamme. Et, euh, et pire encore, ils vont, ils vont se rebeller. Alors si ce n'est pas contre vous euh, directement, ils se rebelleront euh, après pour, euh, auprès d'autres personnes avec qui ils ont encore un, un lien qui tient un peu à la route. C'est-à-dire qu'après la réunion, ils parleront avec leurs collaborateurs en disant « Mais c'est quoi ce con ?» euh, euh, pourquoi voilà. On va avoir donc des réactions qui vont apparaître à un moment donné ou à l'autre. Et si elles ne se font pas dans le lieu du travail, elles se feront dans d'autres lieux dans lesquels la personne a, a, a plus, euh, plus d'assises. En l'occurrence, ça peut-être sur la route parce qu'elles sont en tension, donc dès qu'il y a un truc qui ne va pas aller, ben, la personne va, va partir à, à la réaction, ou avec leurs enfants, ou, ou, dans, ou dans toute autre situation, euh, où le cadre qui les empêchait en fait de s'exprimer, de, de, de, de, de, de, de réagir à partir de ce qu'elles avaient entendu de négatif, ou, ou ce sur quoi on a, on, on a orienté leur attention négative, et bien du coup, dès que ce cadre est, et le permet, euh, ben, ça va ressortir. Donc du coup, ça fait beaucoup de tension qui s'amasse à l'intérieur et qui va finir par se traduire à l'extérieur. La meilleure façon si vous voulez pourrir une relation si vous voulez pourrir un couple si vous voulez pourrir une équipe et eh bien de mettre le focus sur ce qui ne va pas et de l'exprimer quand j'observe des équipes que ce soit en entreprise en réunion que ce soit dans les manières de les voir fonctionner dans les bureaux que ce soit euh, justement dans, sur un terrain de jeu par exemple quel qu'il soit et eh bien c'est très simple c'est quand il y en a qui fait une bêtise comment les autres le regardent est-ce qu'ils le regardent d'une manière dévalorisante et vont du coup aller à la critique ou est-ce qu'au contraire ils sont dans un mode soutien et là on va passer dans la version inversée, quoi faire par rapport à ça et eh bien, c'est de remettre l'accent sur ce qui est positif et de le dire. Et ça, c'est la première chose à faire. Alors évidemment, c'est pas facile parce que la plupart du temps, les gens vous diront oh, « ben, si c'est bon, on n'a pas besoin de le dire eh ». justement, non. C'est justement parce que c'est bon que vous avez besoin de le souligner. C'est très important de revenir sur les points forts, de remettre l'accent sur ce qui va bien et puis de le signifier. Et à partir de là, si vous êtes dans un processus de croissance et d'évolution, ce qui va être le cas quand vous managez, quand vous dirigez, quand vous euh, vous accompagnez, etc., eh bien, une fois qu'on aura travaillé sur les points forts, c'est d'aller chercher ensuite les points d'amélioration. Qu'est-ce qui vous semble, alors soit sous un mode de questionnement, soit, soit en faisant des propositions, mais qu'est-ce qui semble aujourd'hui important pour faire mieux demain, ce qu'on faisait déjà la veille Et c'est la clé pour moi de... Euh de, de, de, justement de, de, de redonner de la vie à une relation. Au lieu de la pourrir et de la faire disparaître, au contraire, on va leur donner de la vie parce qu'on va leur donner justement de la considération, c'est-à-dire remettre l'accent sur ce qui va bien, remettre l'accent sur... Je crois qu'on n'est on pas dans un système éducatif qui nous a beaucoup poussés à faire ça, ce qui veut dire qu'on est plutôt éduqué et c'est porté évidemment par, par le fonctionnement humain qui, est enfant, a commencé par d'abord exprimer ce qui n'allait pas. Et en fait, dans cette posture, on est un peu en dépendance à l'égard de l'environnement. Donc on crie haut et fort ce qui ne va pas. D'abord parce qu'il y a un lien qui ne nous convient pas. Il y a des comportements qui ne nous conviennent pas. Donc du coup, voilà, c'est normal. On exprime notre frustration, mais dans l'espoir qu'on vienne finalement nous, nous sauver là-dedans. Et euh, la prise de responsabilité, c'est de dire eh ben, au fond, OK, tout ne va pas forcément très bien. Mais qu'est-ce qui va quand même un peu voilà. Qu'est-ce qu que j'ai quand même un peu apprécié dans cette situation Et à partir de là, voilà les points moi, sur lesquels il me semblerait le plus important d'évoluer. Alors même s'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, c'est quoi les priorités pour vous C'est quoi les priorités sur lesquelles aujourd'hui il serait intéressant de remettre l'accent Mais pour que ces priorités soient bien intégrées, dans une communication donc valorisante, eh c'est clair que, que commencer par des critiques, ce n'est pas une bonne idée. Il euh, vaut bien mieux commencer par des, des points forts. Donc moi, je vous invite à, à réfléchir, à méditer, à partager sur ce point et puis euh, à me dire justement dans cette vidéo qu'est-ce qui vous semble justement, euh, qu'est-ce que cette réflexion vous amène à, à penser. Si vous avez des exemples à partager, des questions à poser ou, ou, ou un complément d'information à, à nous partager, ce sera évidemment une très très bonne chose. Donc merci encore de votre présence présence. Et puis, euh, voilà, mettez l'accent sur ce qui est positif. Apprenez à exprimer ce qui est positif. Et vous allez voir que je pense que les retours vont vite se faire euh, euh, de manière différente. Merci à vous, en tout cas, pour, pour nos échanges et puis au plaisir de continuer.